parce que c'est plus quelque chose que tu ressens. Mon nom c'est Ekaterina, I4 e pour que ça fasse un peu plus court pour vous. Donc ICAT e euh, magic, ça fait 12 ans que je fais de la magie professionnellement. Et présentement, j'ai 29 ans. C'est toujours euh, du moment où j'ai performé mon effet signature à Penn Teller. Six of Diamonds, it's fair game here. Excellent. Yes. Penn, oh is this your signature inside the card? Wow! Ah! That really should Je dirais que euh, je suis une menteuse professionnelle pour du entertainment. Une magicienne, j'aurais été une femme d'affaires et je le suis. La magie en termes de création de gimmick, ça serait Blake Boyd. Pour les performances, j'en ai tellement, c'est très difficile de choisir un favori. C'est plus simple. C'est challengeant pour les hommes de trouver un angle unique, tandis que les femmes, naturellement, on se présentent euh, d'une manière euh, différente. Donc, je trouve que ça facilite la chose, mais il faut quand même euh, avoir aussi la même méthode. Ça m'a beaucoup aidé parce que comparé à des moves de cardistry que je pratique, toutes les « slide of hand » possibles sont rien comparé à ça. Donc, ça facilite en fait la discipline et la dextérité de, de tes mains en fond. En fait, euh, je travaillais sur l'effet pour euh, le show télé Wizard Wars et je savais par avance que j'avais un jeu de cartes dans les mains et je voulais faire un tour impossible avec la signature parce que je trouvais que souvent les machines demandent de faire signer les cartes mais ça sert à rien. Donc je voulais donner un sens à la signature même. Donc faire un effet non avec la carte mais avec la signature était le but de l'effet et la méthode euh, à laquelle j'ai atterri euh, était aussi impossible. évoque euh, quelqu'un de rebelle, quelqu'un aussi de très mystérieux parce que personne ne l'a vu. Il fait un peu de la magie parce que justement personne ne l'a vu, il est plus près de l'art euh, dans le mystère. Et il travaille dans le noir. Euh, ça m'a vraiment rappelé le fait aussi qu'il qu protège euh, des sentiments comme oh, « hope oh, ».« c'est l'espoir. Donc euh, il fait ressentir des émotions avec son enseigne. C'est dur de, de l'exprimer parce que c'est plus quelque chose que tu ressens. devenir plus un art, plus une manière de s'exprimer, que de rester des techniques. Donc j'aimerais qu'on se rende à un point où quand on lit les commentaires sur YouTube ou je ne sais pas quest ce que ça va être dans le futur, mais on lit un commentaire et les gens disent « Ah oh, wow, c'est beau, oh, c'est poétique, et non, ah oh, je sais comment ça fait ».